Et salut à tous c'est Skyspirit, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super et on se retrouve aujourd'hui sur le serveur Epicube pour euh, une nouvelle vidéo euh, donc aujourd'hui je fais une vidéo sur enfin euh, je refais une vidéo sur euh, luhcr un UHC run il y tout de suite parce que je m'étais foiré donc euh, voilà euh, non merci je m'étais foiré euh, bon voilà enfin, tout le monde le sait avec le saut tout le monde voilà avec le saut aujourd'hui on va essayer euh, je sais pas on va, on va déjà on va essayer de buter quelqu'un ce sera déjà pas mal et okay. ou déjà de pas mourir là c'est vraiment exceptionnel mais... donc voilà et j'en profite dans cette vidéo pour vous parler d'un petit un petit truc qui va se passer sur ma chaîne ça va être une petite série sur Minecraft sans doute un modé je sais pas encore et puis quelques autres petits let's play euh, sur euh, plein de jeux voilà donc ceci dit la partie va bientôt commencer euh, je vais pas beaucoup parler pendant la partie parce que voilà je suis concentré et si vous entendez des bouches moi c'est normal c'est mon frère qui a une toux. il est malade vous savez ce que c'est hein <rire> <rire> s'il te plaît Merci. Ok, on est dans une forêt, c'est déjà pas trop dégueulasse. Allez, c'est parti, on va couper des arbres. Ouais. Coupons les bois. Hop. là une petite épée voilà allez c'est parti on coupe les arbres pour ah, se faire quelques petites pommes genre en or bon, s'il te plaît donne moi pas des pommes en or tout de suite sinon après ce sera pas intéressant tu vois même si bon je dis pas non hein. pas se mentir euh, oui et puis j'aurais peut-être testé le double run sur samagames parce que J'aime tout ce qui est UHC, mais un peu cheaté, hein, même si je suis nul. Donc, euh, on verra bien ce que ça donne. Voilà. Hop. bois. Hop. 6. C'est de se faire 7-8 euh, pommes. D'accord. ok non s'il te plaît loot de pomme réveille toi là le loot c'est dit au revoir bonne nuit je m'en vais oh non, là ici c'est carrément hein, c'est carrément barré au Caraïbes. Hein. Un bateau s'il vous plaît voilà Hop. un stack de table de craft. Parce que tout le monde le sait, je fais toujours de la merde. Putain. On va en mettre plus. Voilà. C'est cool. Alors, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Des vaches. Mmh. Ah voilà, plutôt cool. et Cana, ok, on a tout, on a tout. Là, on a la grotte. On est bon, on est chaud. J'espère que vous êtes chaud parce que moi, pas du tout. Qu'est-ce et... hmm, que merde là Qu'est-ce toi Ok, encore un petit peu de vache ou Voilà, c'est cool, on va aller dans la grotte. Hop. Qui n'en était pas une. D'accord, merci. trouver une caverne. Souvent dans les plaines, on ne trouve plein. Ah, toi, à toi, viens là. Merci. Ah, oh, c'est pas possible. À toi, mange du blé. Elle était contente. Ouais. Ok, merci la touche. Euh, non, c'est pas ça. Sprint, c'est où ça, cette merde-là Sprint, merci. On est mieux comme ça. Est-ce que j'utilise le double Z, voilà Voilà, mais, euh, non. Ça va deux minutes, mais pas quatre. Là, le petit lapin il drop jamais rien de toute façon une petite grotte voilà c'est cool ok oui allez Merci Ah du lapis Je dis pas non Ah tiens encore du lapis Je dis oui Oui oui Ok en fait c'était juste ça est qu y a quelque chose par là bas Et oui il y a quelque chose Est-ce que tu me dis toi Il y, y a quelque chose ok euh, du diam, c'est il y a quelque chose. C'est parti. Vos pioche en Hop. Eh putain. Qu'est-ce, toi, la moche? Y a rien du tout. Putain, c'est quoi cette grotte? a de la stone, c'est tout. Voilà. Grosse grotte, plein de minerais partout. Du fer, t'en trouves une fois tous les 150 blocs. On est plutôt dans la merde. Mais qu'est-ce que c'est fait? Ça a tous mes contrôles, j'ai l'impression. Par le ZQSD. Ça, je suis sûr, je suis sûr. C'est FTB, en fait, je sais pas du tout. Euh, euh. Voilà, hein? ok, c'est bon. Euh, La là, là. pioche, mais grave, en ce moment, il se chie dessus. Tu vois, bon, on a cette doux à chaque fois que je le lance en même temps, je lance un milliard de versions à côté. côté. De... Euh, ça, c'est autre chose. Pour l'instant, pour la série modée, euh, c'est pas encore très très sûr. Hein, parce que pour l'instant, le mode pack que je fais, il y a encore quelques petits quelques petits bugs, le jeu qui crache, ou des comme ça. Pour l'instant, euh, hein, pour jouer, c'est pas trop vite. Ok. Nina, Diams. ok une étape d'enfants elle a pu y aller il voilà. y a quoi il y a de l'opsy c'est bien et de 1 et de 2 oui de 3 et de 4 on a encore de l'or on dit pas de mou Hop, je pense qu'on est plutôt pas mal. Niveau fer, ouais, c'est bon, je l'enclume. Niveau level, un pseudo, voilà. faire quand même c'est bon pour les niveaux encore de l'or putain à la fin il va falloir que je recoupe des arbres Des gens qui trouvent des noseurs sont contents ok alors faire l'enclume là la table d'enchante. Okay. Oh putain c'est la tête niveau diamant en fait bon le plastron le casque et pour l'instant c'est tout. Euh, ensuite on va se faire un petit fut et puis des bottes là voilà. protection 1 protection 1 merci le casque protection 1 protection 1 voilà nickel ce serait pas mal que je me fasse autre chose n'est pas en cobble voyez Enfer. Voilà. Charpain. Charpain. Charpain. Et une épée en fer voilà d'accord charpin charpin charpin une charpin voilà nickel Hop. Une charte de une charte de une charte 3 c'est 5 levels gominé ah bon, pour l'instant. J'ai un stuff de merde, hein. se mentir. Qu'est-ce que tu fous là? Toi, euh, j'étais venu par où? t'ai venu par là. Ah merci ah oui, un truc que j'ai oublié de faire les pommes d'or hein. ok il faudra plus de pommes Faut pas se mentir plus de pommes il n'y a pas de mensonge chez moi sauf quand il s'agit que j'ai bouffé du chocolat et que les parents Ils veulent me demander mais bon ça c'est autre chose hein tiens Manque de diams. on en trouve un On en trouve qu'un, ok. Merci Minecraft. Ouais oh, bon, hein, allez. Yo. Know ok, j'ai un des plutôt bien pour les levels. Allez. Genre, euh, je fais la petite charte 3. Mmh. Oh merde, je crois qu'il y a déjà quelqu'un qui est passé. Même pas. Ok, et un. De... Oh, j'en prends. Ok, j'en prends deux. Je suis déjà pas bien. Euh... Putain, ils font mal en fait. il oh, y a du. Je cherche pas à comprendre. C'est le délire. Je fais un petit sharp 4. Ça va être content. Mm, mm, mm En nous enchant des épées en fer avec de la merde charpin oh putain il a un club please voilà charpin charpin charpin charpin voilà là on est plutôt bien Hop, hop, hop, hop, hop, Viens là. là. Mm. est -ce que que j'ai redstone? Oui, je le redstone, Ok, nickel. nickel. Oui, hop, hop, hop, hop, Ah, là, elle ça charge 2 charge 3 10 ok euh, non non non attends tout deux minutes dit euh, level 10 level ok je suis déjà à 5 level ça peut être dur perso ok voilà petite sharp 4 Je prends plein de level Est ce que j'en aurais besoin. 10 levels, ça va être pas mal. Qu'est-ce qu'elle y a celle-là? Ok, c'est pas mal. Euh, ensuite, 3. Là. Non, pas de ça. Potion de speed. Voilà. ça s'en fout, ça s'en fout, des blocs, ça s'en fout, un petit P2, voilà, on va se faire des bottes, P2 direct, allez hop, on est bien, on prend tout, on fait juste des Ok, mmh, bouge-toi. Nickel. On est bien. On est bien. Moi, je dis on est bien. Cool. Qu'est-ce qu'il avait un... Une torche, un pantalon de diams protection 1. Hein. C'est pas mal. Je suis mort, mais j'aurais buté un mec. C'est... Déjà une victoire. Non, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et puis surtout, vous abonner si vous avez aimé. Mais des petits pouces bleus, hein. Ça fait plaisir aussi. Euh, donc bah moi je dis à la prochaine, on se retrouve sans doute dans une nouvelle série pour la prochaine vidéo, ou euh, non dans la vidéo annonce de la nouvelle série, mais voilà.